J'ai beau être un ange, Je suis toute excitée, c'est vendredi fou. Alors on n'a rien d'autre à dire que vous inviter à aller voir les offres sur LinkedIn, sur Facebook et sur instagram. Bon vendredi fou, tout le monde!